Enfin, il se sera fait attendre, la campagne de Halo Infinite monte le bout de son nez. Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette vidéo. Nous avons eu la chance d'avoir en ce 25 octobre une démonstration de la campagne de Halo Infinite. Les dernières véritables images que nous avions eues du mode solo datent déjà d'il y a 15 mois, au moment de la XGS. Une démonstration qui avait fait parler d'elle assez négativement, dont on retient finalement les problèmes de texture plus que le jeu en lui-même. Du chemin a été fait depuis et nous avons même pu tester le mode multijoueur de Halo Infinite sur trois flight tests bien propres qui aura su satisfaire bon nombre d'entre nous. Mais même après ça et à moins de 2 mois de la sortie de Halo Infinite, nous ne savions rien sur le mode solo du titre. Aujourd'hui, la patience aura porté ses fruits puisque de nombreux points ont été éclairés. Si vous n'avez pas vu la vidéo de démonstration, n'hésitez pas à aller la voir en cliquant sur la fiche en haut de votre écran. Quoi qu'il en soit, on le savait déjà, mais ça fait plaisir d'avoir une confirmation et des précisions. Halo Infinite se déroulera dans un monde semi-ouvert, c'est-à-dire qu'il s'ouvrira au fur et à mesure de notre progression. Il est à préciser que la progression ne s'effectuera qu'avec l'histoire principale, au cours de laquelle le Major mènera une enquête sur Cortana après les événements de Halo 5. Bien sûr, qui dit histoire principale dit histoire secondaire et surtout objectif secondaire. Vous pourrez, si vous le désirez, vous occuper d'objectifs secondaires comme par exemple détruire un bastion paria ou libérer des marines captifs. Pour se déplacer sur la vaste map à notre disposition, les joueurs auront à leur disposition une carte tactique de la zone. C'était à prévoir, Halo Infinite vous proposera de nombreux boss tout au long de votre expérience de jeu. Dans l'extrait de vidéo, on nous parle par exemple de Tremonius ou encore de Jega Erdemnai. Arde... Lui. Les éliminer vous donnera accès à des récompenses diverses comme des variantes d'armes. Un autre point intéressant de ce halo sera les avant-postes, des zones présentes sur la map à libérer de l'ennemi qui vous donnera accès à des véhicules ou des armes pour vous aider dans vos missions. Chaque avant-poste libéré pourra aussi servir de destination pour le système de voyage rapide et dévoilera toute activité de l'UNSC ou des parias de la région. La campagne de Halo Infinite se montre comme un véritable RPG, comme dans de nombreux jeux du style, votre équipement pourrait être amélioré. 343 Industries donne ainsi l'exemple du pack propulseur qui peut être amélioré de manière à obtenir une deuxième charge un temps de recharge amélioré, une propulsion plus puissante et enfin l'activation d'un court camouflage actif après l'utilisation. Il y a très certainement encore beaucoup de choses à découvrir sur Halo Infinite et je suis certain qu'il vous tarde de mettre la main dessus. Pour rappel, Halo Infinite fait donc suite à Halo 5 Guardians où nous retrouverons le Major comme personnage principal. Halo Infinite est prévu pour sortir sur Xbox One, sur Xbox Series, sur PC, via Steam et le Microsoft Store Bien sûr, accessible Day One sur le Game Pass et le Xbox Cloud Gaming. Il est attendu pour le 8 décembre 2021. Allo.fr est sur le pied de guerre pour vous transmettre toutes les infos sur le prochain titre Halo. Pour en apprendre encore plus sur ces dernières infos, vous pouvez retrouver l'article menant au site en description. Vous pouvez aimer la vidéo pour partager votre passion pour Allo et bien sûr vous abonner si vous ne voulez rien manquer en attendant la sortie du jeu. Nous pouvons déjà vous dire qu'une vidéo analyse sur l'ensemble de toutes ces news devrait arriver très prochainement sur la chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous et vive à l'eau <tous>